et donc en fait, je vous invite à une petite réflexion en binôme, où euh, j'ai préparé un petit jeu de rôle. D'organiser des visites chez le producteur, déjà ça une va être... par an quoi. Euh, sur euh, plus sur plus le plus nombre d'écoles de... et tout ça, à Montpellier, des enfants des pendant les jardins... Euh... Une dizaine de fois dans l'année. Hein. Ouais, des, des projets euh, de transport, d'autoroute, euh, de gare, de train, etc. Et si par contre on nous donne les moyens financiers de pouvoir euh, acheter correctement, on va dire, il n'y bah, aurait pas de guerre des prix entre les grandes euh, surfaces et euh, les petits producteurs. Quoi, et on ne serait pas en train de, euh, de les serrer. C'est changé, c'est c'est revenir à, à, à, des produits, à acheter des, des produits de base et à savoir euh, à, à, à se remettre un peu à les transformer à la maison. Ouais, Est-ce ouais, est est que c'est -ce ce est vrai Est-ce que c'est parce qu'on nous a fait croire le temps, ça. Il faut faire le choix de prendre le temps. Est-ce que c'est parce qu'on nous a fait croire J'entends tout le monde ça. ça On cherchera à noter. Ça tournera toujours au vinaigre et il y aura toujours. Tu veux me dire, On essaiera toujours de, de juger, on toujours... Enfin, je pense que ça ne pourra pas marcher sans de la même progrès. Je... Il peut y avoir une charte, une manifeste, un ouais. manifeste une charte, ce qui a été fait tout à l'heure, ça, il faut le garder. Je m'engage être j'achète. Il a été décidé dans le scott d'urbaniser un tiers des espaces naturels et agricoles. Voilà, vous avez toute cette partie qui disparaît. Moi j'ai pas, ma religion n'est pas faite. Je demande à voir ce qui va être euh, aménagé. Mal manger, c'était manger trop la quantité, mais aussi montrer qu'il y quantité C'est un problème de choix de temps et d'argent. a des fois, ils préfèrent au lieu d'aller passer. Moi je peux passer deux heures et demie à choisir ma nourriture parce que nous diront ça. Moi je préfère vite faire une à un supermarché, après je préfère les courir une heure, par exemple. L'idée voilà. c'est de voir comment on peut aider le territoire à avancer sur ce fait, sur ce point. et notamment mettre en place des critères, euh, des indicateurs, des outils d'évaluation un petit peu des, des initiatives et des progrès de chacun. Alors, du coup on a un peu les choses. D'abord je cite un exemple, par exemple une boulangerie, un une boulangerie qui ne fait que du conventionnel. En temps, on fait ça. Ou bien l'indicateur de référence de l'année dernière Oui, ou avoir une période de référence. Ouais, ouais. Par rapport à il y a un an, on euh... est. Tu pars un truc, tu as arrêté de mettre. Tu peux à mettre du sol Tu euh, arrêtes d'avoir ton sol par exemple, et il y a une nouveauté et tu pars euh, par rapport à l'année d'avant. De... Je, je, je suis pas mal expliqué. Une des premières propositions a été de dire que ça serait bien que la métropole puisse travailler sur. Euh... Il existe un marché d'intérêt national, un marché d'intérêt local, qui serait un espace, un mille, qui serait un espace qui accueillerait des producteurs. Augmenter les espaces de vente, alors les espaces d'échange, non Les diversifiés. les diversifiés, les répartis, les, les répartis. Je me mets ici ou je fais un autre pôle pour la répartition, parce que vous avez ouais, eu l'air de décliner ouais. sur la répartition. Bon, bien, les amis, est -ce que vous à présent. Oh oh oh